Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et permettez-moi pour cette première vidéo de 2023 de vous souhaiter bien sûr une excellente et joyeuse année 2023 c'est qu'une excellente bonne santé. Maintenant que les meilleurs voeux sont souhaités, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais en profiter pour commencer 2023 avec tout simplement une foire aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je posterai aussi cette vidéo sur Facebook, Twitter, enfin Discord, etc. Donc j'aurai probablement d'autres messages... Parce qu'à chaque fois je dis essayer de centraliser les réponses mais à chaque fois il y a toujours des réponses C'est <rire> remarque le vous avait été pas mal studieux, je crois qu'il y a eu une personne qui n'avait pas posté ses questions en dessous Mais on va essayer de, de centraliser tout ça sur Youtube, merci d'avance de le faire euh, Si jamais je regrouperai aussi celle Twitter et autres mais n'hésitez pas à poser vos questions du coup sous cette vidéo Et plutôt que de faire juste une vidéo de 2 minutes où je vous dis bon bah voilà on va répondre à toutes vos questions je euh, en avant allez-y et, euh, et c'est tout je vais en profiter aussi pour vous annoncer un petit peu ce qui arrive le programme pour 2023 donc euh, sachant que je vais commencer à donner un petit peu de choses notamment les vidéos qui arrivent donc ça peut aussi écrémer une partie des questions si jamais euh, vous regardez cette vidéo plus longtemps que deux minutes. Donc, euh, pour commencer, concernant... Euh, je sais qu'il peut y avoir des questions concernant Heroes of the Storm. Euh, Heroes of the Storm, bah, je vais continuer à commenter les tournois euh, européens. Je sais qu'il y a un truc qui arrive, euh, c'est... Je crois que... Je suis pas sûr, parce que Calder en avait parlé un petit peu sur Twitter. Je crois que c'est une sorte d'Heroes International 2, mais c'est pas vraiment le Heroes International. Enfin... Il y a un tournoi qui se prépare, bien sûr vous avez toujours le BKFC avec la Dives, bon là c'est nous qui jouons, hein, mais vous aurez toujours aussi des replays sur le, le Youtube à ce niveau là. Même si c'est vrai que je me pose des questions concernant euh, la chaîne Youtube, j'en reparlerai probablement euh, dans, dans la voie aux questions, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement. Euh, est enfin, gérer une chaîne Youtube c'est compliqué, c'est long, donc euh, en faire une spéciale Heroes, une spéciale Wo, etc., Enfin une spéciale Lore... Peut être un peu compliqué, peut être incompliqué, donc euh, je sais pas trop, euh, mais normalement, il y aura les replays ici, euh, voilà, <rire> pour 2023, je ne sais pas comment ce sera fait à ce niveau-là, mais oui, je continuerai à commenter, en tout cas sur Twitch, ça c'est sûr, euh, les, euh, les matchs internationaux euh, qui peuvent avoir lieu, puisqu'il y a toujours aussi euh, de l'ESport sur Heroes, même si euh, ce n'est plus un circuit officiel sponsorisé par Blizzard, euh, je ferai également du coup, alors... 2022 j'ai pas été euh, disons que j'ai eu du mal à me concentrer c'est dommage parce que le seul point fort on va dire qui est euh, moins de contenu de pages d'équilibrage tout ça tout ça c'est le fait que eh bien les guides durent très longtemps Alors ça c'est clairement très fort pour moi donc normalement euh, je devrais faire des guides en me disant bah c'est bon il va servir longtemps mais c'est vrai que j'ai euh, constaté que les vidéos euh, certaines vidéos en tout cas de, de, de, de guides sur heroes j'ai un peu des fois, enfin, c'est pas l'impression de pisser dans un violon, mais des fois, j'ai un peu l'impression je fais des vidéos de guide, euh, de toute façon, tout le monde s'en fout. Ils vont aller voir un build sur tel site et bah les couilles quoi. Donc, ça, ça, ça démotive un petit peu, ça démotive un petit peu, mais euh, oui, euh, je compte, compte faire euh, quelques guides. J'avais déjà une shortlist euh, de prévues avec euh, notamment euh, refaire un guide Ragnaros, réactualiser certains vieux guides en fait. Euh, Ragnaros, Karazim, petit Karazim, ce sera le 17ème même, mais il euh, y a des, des petits trucs qui ont été changés notamment certains talents et autres donc euh, re refaire un petit peu réactualiser certains, Guidalarak également euh, du coup on a aussi ce que j'avais prévu dans le donation goal du live event de l'année dernière nous avions euh, deux alors malheureusement je n'avais pas réitéré l'événement parce que bah, la vidéo j'avais été très déçu depuis le début de la chaîne youtube sur Heroes on m'avait énormément demandé des tutos sur certaines cartes enfin euh, des tutos par carte et j'avais fait celle d'Anamura, qui est une map où les gens ne savent pas jouer à cette carte, alors qu'elle est vraiment... C'est probablement la carte la plus facile à jouer, c'est pour ça que j'avais aussi fait cette, ce tuto. Et au final, bah, il a, la vidéo n'a pas marché, en fait. Enfin, je considère qu'elle n'a pas marché. Pour une vidéo qui m'est demandée depuis le début de la création de la chaîne, je n'ai pas trouvé qu'elle avait bien fonctionné, est même pas, elle est même pas spécialement longue, en plus j'avais réussi à être assez concis et tout, et assez, euh, assez succinct, donc je suis... Euh J'étais un peu déçu. <rire> J'étais un peu déçu mais on avait atteint le donation goal du live event donc je dois faire euh, Alterac et Tour du destin je crois la deuxième c'était Tour du destin je sais plus si c'est Tour du destin ou une autre euh, Alterac c'est sûr Et l'autre je crois que c'est Tour du Destin Donc voilà Il y, y, y a ces deux là où, Qui arriveront Et on verra Peut-être que que Je constate sur plusieurs vidéos Voir si ça prend ou ça prend pas Mais euh, ces deux là bah, Je me suis engagé à les faire Donc je les ferai Peut-être pas toutes les maps Mais ces deux là je les ferai Voilà pour ce qui est euh, d'Iros On en reparlera un petit peu après Pour ce qui est euh, du lore On a on a pas mal de choses concernant Warcraft et Diablo, Starcraft euh, Pour le coup ça change pas vraiment de l'année dernière Alors ça, attention, hein, ça veut pas dire que je vais le faire cette année Mais là j'ai essayé du coup, plutôt que de taper très large J'ai essayé de, de, de dire voilà les, les prochaines qui peuvent arriver sur le sujet Je sais que l'année 2021, je sais même plus maintenant, je confonds les années 2021 et 2022, Bon dans tous les cas c'est vrai que Étant donné qu'Evan et mettent beaucoup pour les vidéos sur Warcraft Je vous avoue que c'est plus facile de produire des vidéos Warcraft Que des vidéos Diablo ou Starcraft Donc... Avec tout tout ce que je fais à côté, le cast, le stream, etc. Je rappelle que YouTube ne me paye pas, hein, que c'est Twitch totalement qui me paye. Euh, donc, enfin euh, YouTube ne me paye pas. Je veux dire, je, je gagne que dalle avec euh, avec YouTube. Donc, forcément, je priorise un petit peu Twitch à ce niveau-là. Mais euh, pour ce qui est des vidéos donc euh, de Starcraft, il y a toujours bien sûr évolution et enfin euh, surtout d'abord commençons euh, par Terra puisqu'on avait fait euh, le gameplay pour le coup en live. Donc, il faudra que je je mette ça par écrit pour ce qui est de la campagne de, euh, de, de Terra Nova, donc de Nova ainsi Mission Secrète de Nova, ainsi que du coup Starcraft Evolution, pour ce qui est de, et ensuite on pourra enfin attaquer euh, l'histoire des BD et l'histoire de chaque perso individuellement j'aimerais bien faire Kerrigan, et mon premier euh, bon, normalement ça devait être le premier débunkage mais vu que j'ai fait le débunkage Tyranny de Zerg il euh, y aura probablement un débunkage, on m'a donné une idée potentiellement avec les Protoss aussi mais il euh, y a de grandes chances que, bah, que je finisse la chronologie Starcraft bien sûr avec euh, l'histoire des, des Protoss, mais en et eh bien euh, ce sera probablement tout simplement une vidéo euh, de débunkage sur euh, Broudoir et le traitement de SC2 et pourquoi pas une vidéo sur Kirigan aussi derrière qui euh, me, semble être très me semble être importante on va dire en tout cas, ça, ça serait pour Starcraft mais je dis pas que c'est forcément 2023, parce que là, j'annonce vraiment les trucs, euh, j'annonce un peu tout, j'avais dit que je ferais, mais au final, non, je peux pas m'empêcher de, de, de donner voilà, les idées que j'aimerais faire. Ça me sert aussi de marque-page, hein, je me rappellerai de cette vidéo. <rire> Et euh, à côté de ça, nous avons donc euh, Diablo, bien sûr, avec Diablo 3 euh, qui sort pour euh, le mois de juin, juillet, je ne sais plus, donc... Euh, Diablo 3, n'importe quoi. Diablo 4 qui sort en juin-juillet, je ne sais plus. Donc on va, avoir, on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de contenu à se mettre sous la dent. Je sais, euh, il va falloir que j'ai un, un peu moins de 6 mois pour finir ce que j'avais prévu sur Diablo. Donc euh, vidéo sur Lilith, vidéo sur les barbares. Mais ça, il euh, faut que je finisse en partie Immortal avec euh, les barbares. Et euh, également, du coup, bah, les vidéos sur Immortal. Et euh, Diablo 2, les cinématiques. Je devais les faire depuis un moment. Donc euh, il, faut, il faudrait que je boucle ça avant d'attaquer euh, Diablo, euh, Diablo 4 pour ce, qui est de, euh, Warcraft, pour ce qui est de Warcraft, il y a pas mal de choses bien sûr Puisqu'on a encore quelques projets de 2022 qui nous restent sous les, euh, <coughs> sur les épaules, sur les bras Avec euh, par exemple la vidéo Arthas, Kalthusad, Nerzul que j'ai toujours prévu de faire Qu'il va falloir que j'attaque euh, pour boucler un petit peu le Shadowlands Une soirée sur le geôlier aussi, on, avait, on en avait parlé dans la vidéo de bilan euh, Ce qui nous avait enlevé beaucoup d'heures d'ailleurs sur ces 9 heures, donc euh, on a prévu De faire une soirée jolie mais on va attendre que Dragonfly Se, se calme un peu là on n'a pas encore tout fini Sur Dragonfly donc attendre un peu Que ça se calme et là je pense qu'on réattaquera La, la soirée euh, jolie on avait prévu Une soirée Shadowlands aussi avec Aido euh, Peut-être il convier quelqu'un d'autre Je sais pas Troma par exemple euh, pourrait être intéressant J'aime beaucoup euh, discuter avec Trauma. Donc euh, peut-être je sais pas après faut qu'il réponde oui hein, J'en sais rien Aido c'est sûr il m'en avait parlé euh, Faudra juste qu'on boucle une date Ensuite <coughs> j'ai une euh, vidéo pour le coup là vraiment Youtube, on est plus sur les soirées de stream euh, Pour ce qui est de Youtube on a la généalogie sur les dragons qui devrait pas tarder à arriver On nous avait euh, fait la remarque et c'est pour ça que j'adore Twitch aussi C'est qu'on nous avait fait la remarque euh, de beaucoup de questions forcément sur la race, euh, sur les draconiens Et c'est vrai qu'à ce moment là on s'est dit ben bah, oui c'est une très bonne question La personne s'était dit je sais pas trop si c'est une bonne question Si C'est génial C'est génial au contraire puisque c'est vrai que euh, les draconiens euh, ils sont au centre, euh, au centre de Dragonflight il faudrait qu'on en parle, qu'on en, qu en fasse une généalogie généalogie compliquée d'ailleurs, hein. bon, de mon côté ça va c'est pour Eva et les créations artistiques de, de la vidéo c'est un peu compliqué parce que on a pas mal de choses à, à couvrir donc euh, ça devrait être assez intéressant et ça peut, sera l'occasion de rappeler un petit peu certains trucs euh, potentiellement éclaircir certains points également ensuite bien sûr il y a les vidéos d'annexes et la grosse vidéo de World of Draenor euh, qui devrait sortir en 2023 nous espérons bien sûr, hein. je sais pas quand, mais on verra comment ça se passe. Mais voilà, on a encore des vidéos d'annexe. Quelle vidéo d'annexe de Wood vous allez me poser comme question euh, Probablement une sur crime de guerre d'un point de vue. Parce que j'avais fait vraiment d'un point de vue littéraire. Euh, crime de guerre peut-être, euh, je sais pas exactement si je le fais, je, je dis ça mais j'en sais rien Pour le coup par contre en vidéo d'annexe il y a potentiellement par exemple l'ordonnancement euh, en fait de Draenor dans, dans, dans, Entre guillemets mais l'ordonnancement de Draenor euh, par Agramar et les Titans On a euh, derrière, la en gros les périodes qu'on avait couvert pour Azeroth mais version, euh, version Draenor Les Arakoa, tout ça tout ça, l'Empire Gorien, potentiellement ce genre de choses et derrière, euh, eh bien, la vidéo sur Wood, la vidéo complète sur World of Draenor, sachant qu'on a encore prévu de faire des, de, de, de, des vidéos aussi euh, d'annexes autres, comme la lecture de de la dernière nouvelle etc euh, Ensuite on a... Euh... bah C'est tout <rire> Je dis ça comme ça c'est tout mais bon bien sûr il y aura les vidéos d'analyse des cinématiques de Dragonflight j'ai pas encore fini donc euh, merci de ne pas spoiler et euh, donc voilà il y, a, il y a encore des vidéos qui arrivent pour, pour ce qui est de Dragonflight évidemment ça c'est de l'actu on va dire je, je considère ça comme de l'actu euh, il y a eu des questions par exemple concernant le jour du dragon, la guerre des anciens euh, chef de la rébellion, je n'ai pas abandonné le projet. C'est juste que c'est pas en priorité, c'est pas dans la hot list on va dire. Donc euh, ça arrivera. Mais le Garde des Anciens, ça va mettre beaucoup de temps à préparer, ça va être un très très gros morceau qu'on fera en plusieurs vidéos en plus. Donc euh, voilà, c'est. Chef de la rébellion et le jour de dragon, c'est plus facile, mais c'est des... vraiment des, des, des œuvres qui me tiennent énormément à cœur. Donc je veux leur rendre honneur, je veux leur rendre grâce. J'avais prévu pas mal d'artwork que, que j'ai commandé avec mes deniers personnels, etc. Donc euh, là-dessus, ça sera plutôt cool. En attendant, j'espère que vous n'entendez pas le bruit de fond et que mon micro fait le taf parce qu'il euh, y a de la perceuse. En attendant aussi un truc qui potentiellement, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de ce qui euh, verra le jour ou pas. Mais 2023, je me dis, c'est un projet que j'avais soumis pas mal de fois à Eva. Eva Nessor n'a pas forcément eu euh, de son côté le temps et, euh, de, de le faire. Personnellement, je me suis toujours dit qu'un format euh, short pourrait être euh, intéressant parce que c'est vrai que je fais des vidéos assez longues parfois. Courte également, même si c'est pas on n'est pas sur du 2 à 10 minutes. Euh, j'en fait quelques vidéos de 10 minutes et bien sûr aussi les baboulinorques. qu'il va falloir que je fasse j'ai du retard sur Hotel K d'ailleurs dans le rattrapage de 2022, mais pour les shorts. Et peut-être éventuellement faire des shorts. Je sais pas trop comment ça se passe en vrai. Est-ce que euh, les shorts se font euh, uniquement par téléphone À ce moment-là, j'ai pas forcément le téléphone le plus, euh, le plus compétitif. Donc <rire> ça peut être délicat. Si c'est pas que sur téléphone, et eh bien éventuellement, euh, éventuellement, je pourrais m'y mettre avec des anecdotes de lore euh, sur euh, Warcraft, euh, Heroes of the Storm, euh, Diablo. Alors, Heroes of Storm ne serait pas forcément l'heure. Ça hein, serait plus euh, arrêter de jouer tel talent. Pourquoi Voilà. Bah, plutôt que de vous taper les 50 minutes de guide, essayer de casser des trucs, genre la conviction. Pourquoi c'est nul Blablabla. Voilà. Euh, pour ce qui est de WoW Diablo, c'est vraiment enfin euh, Warcraft Diablo, euh, potentiellement Starcraft. Pourquoi pas en short, de petites anecdotes de l'or Voilà. Euh, pour ceux qui suivent euh, Evanesser sur son Twitter et si vous ne le faites pas, je vous le conseille. Euh, un peu du genre, euh, le saviez-vous euh, Warcraft Sauf que là, ce serait plus. Euh, J'essaierai de faire ma propre sauce et faire ma, ma, ma propre manière de faire mais euh, des anecdotes comme ça de, de sujets qui peuvent me tenir à cœur ou pas d'ailleurs euh, Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à poser vos questions <rire> J'espère ne rien avoir oublié, j'ai mon petit, euh, petit post-it euh, sur lequel j'ai noté des trucs mais je crois que j'ai à peu près fait le tour de toute façon Donc voilà, merci à tous de suivre la chaîne, sans vous euh, ce voyage ne serait pas possible donc c'est toujours important de le redire hein. euh, On a tendance à à s'y habituer du coup à, à oublier, euh, à oublier euh, ce, ce beau voyage donc merci à vous je ne sais pas comment euh, quels horizons euh, at on attaque 2023 mais j'espère que ce sera une belle année pour euh, pour tout le monde et pour la chaîne aussi donc voilà plein de bisous passez euh, une très bonne année 2023 je voulais vraiment euh, commencer 2023 je sais qu'il y a eu potentiellement deux semaines sans vidéo mais je voulais vraiment pour une fois marquer le coup et faire la première vidéo de l'année, eh c'est la vidéo des vœux de euh, petit bilan de, de 2022, on reparle de 2023, etc. Voilà. Donc merci à tous, passez une très bonne journée ou soirée, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus. Et n'hésitez pas bien sûr à suivre euh, les différentes playlists hein, dans l'onglet YouTube où vous avez... Euh, <coughs> Le gameplay, table noire, coaching, tout ça tout ça pour Heroes, les vidéos sur Warcraft, les vidéos sur Diablo, les vidéos sur l'univers de Starcraft, que j'adore bien sûr. N'hésitez pas, voilà, j'arrête de parler, ta gueule, voilà, va-t'en, ok, pas de soucis, bisous, au revoir. Saloperie de putain, de, je sais pas, ils font du, ils font du, du, du, du boucan là -haut, en haut, j'espère que ça n'est ne, ça pas entendu. Pourquoi tu parles sur un écran Non, ouais, pardon, au revoir.